D'abord, quelques chiffres. En 2015, les cultures OGM représentaient 180 millions d'hectares à travers le monde, et notamment 83% du soja, 75% du coton et 29% du maïs produits. Selon une méta-étude, qui regroupe 147 études indépendantes, les OGM améliorent la productivité agricole jusqu'à 22%, la profitabilité 68% et utilisent jusqu'à 37% de pesticides en moins que leurs équivalents non-OGM. Si vous pensez que le consensus scientifique est solide sur les questions de climat, vous n'avez pas vu le consensus sur les OGM, il est unanime. Pourtant, malgré des centaines d'études, malgré des problèmes de malnutrition et des famines qui continuent de se produire, Greenpeace est en guerre contre cette technologie, appuyée par une opinion publique qui est averse à toute forme de changement. C'est donc dans ce contexte que 107 prix Nobel ont signé une lettre ouverte accusant Greenpeace de propagande anti-science et de bloquer des avancées médicales comme le riz jaune, dont le but est de lutter contre la malnutrition. Il n'y a à ce jour aucune preuve scientifique que les OGM soient nocifs. S'y opposer alors que se nourrir est toujours un challenge pour un milliard d'individus est criminel. Et il faut que les mentalités changent à ce sujet. Et vous, pensez-vous que l'on peut encore faire confiance aux différents groupes écologistes quand l'intégralité de la communauté scientifique est liguée contre eux N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez que je réponde à une autre question en 60 secondes, n'hésitez pas à me la poser.